« Bateau ivre » d'Arthur Rimbaud Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamands ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tout bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleus et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baignée dans le poème de la mer, infusée d'astres élatessants, dévorant les azurs verts où, flottez en blême et ravis, un noyer pensif parfois descend, ou, teignant tout à coup les bleuités, Délire ses rythmes lents sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que vos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisées montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère, aux peaux d'hommes des arcs en ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs tout un léviathan des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux et braises, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants, des écumes de fleurs ont baigné mes dérades, et d'ineffables vents montaient-les par instants. Parfois, martyrs lassé des poules et des aunes, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre en ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. presqu'île baloutant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabodeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui couraient tachés de lunules électriques, plantes folles escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de triques, les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais, sans engeindre à cinquante lieues le rut des béhémois et des maelstroms épais, fileur éternels des immobilités bleues, Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles Millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur Mais, vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma qui éclate Oh, que j'aille à la mer Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.